Euh, autour de plein de choses. Ça va de clients qui sont un peu relous, à ceux qui nous en font voir de toutes les couleurs, à ceux au contraire qui sont très gentils et très compréhensifs. Et j'ai pas encore parlé d'un dernier type de client. Le genre de client qui nous fait un peu suer en tant qu'agent, parce qu'on ne s'attend pas à les voir devant nous comme ça. Ces clients-là, ce sont les gens connus. Parce que oui on pense que dans les cinémas, ceux qui vont voir des films, ce sont surtout des clients lambda. Mais il arrive, tout de même parfois, qu'il y ait des gens un petit peu connus qui débarquent et qu'on se dise « Ah d'accord, ok ». Alors pêle mêle comme ça, j'en vois 3-4 sur lesquels je suis tombé où j'ai trouvé ça assez rigolo. Alors la première « entre guillemets star » que j'ai rencontrée, c'est une personne qui, si vous suivez cette chaîne, n'est pas forcément dans mon cœur, c'est Michel Larocque, qui en fait était en tournée pour présenter un film, à Nantes notamment, et donc moi, j'étais en caisse, tout simplement, et je fais mes trucs, et j'entends une personne dire « bonjour » derrière moi alors que je suis en train de faire un truc. Je me retourne et je dis « bonjour, euh, vous allez voir quel film ?» Et là, je lève les yeux et je fais « c'est bien celle que je pense ?» Et oui, c'était bien celle que je pensais puisqu'elle me tend une carte, donc, entre guillemets, euh, je ne sais plus comment on appelle ça d'ailleurs, des cartes, alors c'est pas professionnel, mais en gros, c'est des cartes pour les personnes qui bossent dans le monde du cinéma, et qui leur permettent d'aller voir des films gratuitement. Je ne sais, sais plus si c'est une exo ou un truc comme ça, mais donc elle me tend une carte avec sa tête dessus, et je vais fille, oui, oui, c'est bien Michel Larocque. Je ne me souviens même plus du film qu'elle va voir, mais voilà, ça m'avait un petit peu fait rigoler, et ça m'avait un petit peu surpris. Euh, le deuxième qui me vient en tête, alors, il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui voient la tête qu'il a, c'est frère de Gad Elmaleh, Ariel Malé. Et euh, pareil, j'étais à l'accueil, et je me retourne, et je vois le, la personne en question, je suis un peu surpris, je me dis, ah d'accord, Ok, bon, bonjour, enchanté Et il commence en plus à poser beaucoup de questions, à demander des petites infos, à savoir euh, le film, si on l'a vu, si euh, on l'a bien aimé, qu'est-ce qu'on en a pensé, etc. Donc c'est assez rigolo parce que vraiment il y avait une curiosité de savoir notre point de vue. Alors ça m'avait toujours surpris parce que je m'étais dit, ouais bon il veut juste aller voir son film point barre, et non Et j'ai trouvé ça très cool Il y en a un autre qui me vient qui est beaucoup plus récent, c'est Florent Père que j'ai croisé comme ça par hasard, Alors, je pense que peut-être il y en a moins parmi vous qui voient qui est Florent Père. Pensez à Vendredi Tout est Permis, il passe beaucoup dans l'émission. Moi personnellement je le connais surtout de l'époque de On ne demande qu'à en rire où je trouvais que c'était un des comiques les plus drôles qu'il y avait sur scène avec Laurent Ruquet. C'était vraiment vraiment un mec à mourir de rire. Ça m'avait beaucoup surpris, je crois qu'il était là parce qu'il faisait un spectacle, si je ne me plante pas, au Zénith ou dans un des cafés théâtres de la région. C voilà, c'était cool, il n'était pas prise de tête, il disait bonjour à tout le monde, il a pris quelques photos, enfin voilà, beaucoup plus classique comme rencontre. Et la dernière, celle que je trouve vraiment excellente, c'est quelqu'un de très connu qui débarque, qui commence à vouloir se servir de son passe et son passe ne marche pas. Et donc on se retrouve littéralement à passer une bonne demi-heure avec François Berléand dans le cinéma, qui a des soucis avec son passe et qui passe d'agent en agent et en responsable pour essayer de régler le souci. Cette séquence-là reste vraiment gravée parce que je me suis dit euh, c'est un peu surréaliste nous, comme séquence François Berléand qui a un problème de passe et qui vient le régler dans notre cinéma. Ça m'avait beaucoup fait rigoler à l'époque, ça me fait encore rigoler aujourd'hui. C'est les seuls qui me reviennent en tête parce que je pense qu'il y en a d'autres, mais honnêtement les autres elles devaient être moins marquantes parce que c'est les seuls qui me reviennent. Et donc voilà